Bonjour à tous, merci de votre présence pour notre co-webinar, celle-ci, Xeno. Euh, on est pile à l'heure, je vais vous faire patienter 30 secondes maximum, comme ça j'attends que tout le monde soit connecté et on démarre ensemble. Est-ce que vous pouvez nous confirmer euh, dans le chat que vous nous entendez bien Ok, super ça fonctionne. C'est d'ailleurs par le chat, si vous avez des questions tout au long de cette présentation, euh, voilà, n'hésitez pas à poser une nous par le chat et on pourra vous y répondre euh, au fil de cette présentation. Ouais, en général, on répond un peu à la, à la fin de la présentation, à toutes les questions que vous avez posées. On va pouvoir démarrer, hein. de toute façon, ça va continuer à, à se connecter, mais reste... Que... On ne va pas vous faire patienter plus longtemps. Donc, je te laisse démarrer. Ouais, on démarre ensemble. Donc, euh, Bonjour à tous, encore une fois, merci d'être présents pour cette présentation. Euh, Co-présentation, celle-ci, Xeno. Pourquoi lier votre CRM à un chat live Donc, euh, On a la chance d'avoir Alain avec nous aujourd'hui. Et on a également Grace. Bonjour à tous, euh, je m'appelle Grace, je suis euh, directrice pardon, de la communication chez Xeno. Je vais commencer par présenter qui on est chez celle-ci. Donc, déjà, moi, Anthony, je travaille au service marketing. Euh, celle-ci, c'est euh, une société rochelaise euh, qui vous propose une solution de CRM, facturation et comptabilité. On existe maintenant depuis, on a attaqué notre 11e année, euh, fondée par Alain et Frédéric. Euh, on est 70 personnes à travailler tous à la Rochelle euh, dans des locaux sur le port des Minimes. Donc, on a le service marketing, le service 16, le service. Euh, développement, euh, même le service support qui est ici dans les locaux. Euh, et aujourd'hui, c'est plus de 4 000 clients et environ 20 000 utilisateurs. Pour ce qui est de l'outil, celle-ci, euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, comme je vous le disais, un outil de CRM, facturation, comptabilité. Euh, aujourd'hui, celle-ci, c'est ces trois outils euh, remplis d'énormément de fonctionnalités. Donc, on veut vraiment être les meilleurs sur ces trois euh, sur ces trois outils en vous proposant euh, des pipelines, en vous proposant la possibilité de gérer vos opportunités, donc faire de l'avant-vente, de gérer la totalité de votre facturation de façon simplifiée, avec des modèles de documents, avec la transformation d'un devis en une facture, pardon en un clic, la signature électronique, la possibilité de payer en ligne. Voilà, plein de fonctionnalités qu'on vous propose dans cet outil de facturation. Et on va également sur la comptabilité, avec par exemple la visibilité de vos comptes bancaires, le rapprochement bancaire dans votre solution celle-ci. un petit point sur euh, sur nos intégrations pourquoi aujourd'hui celle ci intègre d'autres solutions euh, comme je vous le disais on a fait le choix euh, alain a fait le choix d'avoir une solution d'être les meilleurs sur le crm la facturation la comptabilité ce qui veut dire qu'on va ouvrir celle ci aux autres solutions euh, on part toujours des besoins de nos clients donc euh, là en l'occurrence c'est un besoin de réactivité un besoin de, de de mieux répondre à ses clients dans les meilleurs délais et de la meilleure façon possible euh, éviter les pics d'appels, comme on peut tous en connaître sur un SVI, Avoir des échanges fluides avec ses clients, avec ses prospects également. Et gérer de la vente et du support, ça c'est primordial pour nos clients. En l'occurrence, c'est également primordial pour nous. Exactement. C'est pour ça que Alain était d'autant plus impliqué dans le projet. Donc on a créé en fait notre cahier des charges pour aller chercher le meilleur partenaire possible. Clairement, le meilleur partenaire, c'était le chat live. On s'est rendu compte que le chat live pouvait nous apporter un mode de discussion, euh, comme vous le voyez, conforme aux échanges sociaux. Ça veut dire que vous n'allez pas être perdu. C'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît. On utilise tous des chat live pour parler à sa banque, euh, pour parler euh, euh, sur Facebook, Sur Facebook, exactement. Mais c'est vraiment, vraiment quelque chose de, qui est devenu totalement naturel. Euh, tout à l'heure, je parlais de prise en charge. Bah, en l'occurrence, là, on a une, vraiment une prise en charge immédiate de la demande client ou de la demande prospect. Le bon interlocuteur, ça, c'est primordial. Ça veut dire que quand le, le chat arrive, on peut tout de suite impliquer le bon interlocuteur. On peut définir si c'est un prospect, si c'est un client, s'il a une demande technique, s'il a une demande commerciale. Euh, et ça, on le fait euh, en un clic, en taguant quelqu'un sur un chat. C'est euh, une, une rapidité qu'on ne peut pas avoir, une efficacité qu'on ne peut pas avoir directement sur un S.V.I. Et ni par email, d'ailleurs. Et ni par email, exactement, sur le, sur les, le support classique. Euh, et évidemment, euh, ça c'était primordial pour nous, c'était que le, ce, le suivi de ces échanges-là qui se passent dans un, un live chat euh, apparaissent dans le CRM et soit euh, euh, intégré au CRM celle-ci. Ça c'était vraiment primordial. Tu veux ajouter quelque chose dessus Non, je reviendrai plus sur notre euh, expérience, ou ouais. sur la slide euh, à la fin. Donc c'est pour ça qu'on a fait le, le choix, que, euh, que Alain a fait le choix de Xeno. Donc je te laisse euh, prendre la main Grèce pour nous présenter Xeno. Alors, euh, du coup, je disais, moi, c'est Grace. Je m'occupe de tout ce qui est communication euh, chez Xeno et tout ce qui est euh, support client également. Euh, donc, Xeno, c'est euh, un outil de communication client qui a pour but donc de faciliter tout ce qui est échange avec euh, les prospects et vos clients. Euh, donc, euh, on est là pour augmenter tout ce qui est taux de satisfaction client, en fait, clairement. Euh, donc, on a été en 2015. Euh, tu peux passer à la... Prochaine slide. Voilà, donc on a créé l'entreprise en 2015. Aujourd'hui, on a des clients dans plus de 75 pays dans le monde et on est une équipe donc, de 20 collaborateurs avec deux antennes. Donc première antenne à Eura à Lille et on a une, une, une autre antenne du coup, à San Francisco aux États-Unis. Voilà. Euh, donc Xeno, euh, c'est d'abord un produit unifié. Euh, donc c'est une messagerie conversationnelle, collaborative, multicanal et multilingue. Euh, qui permet en fait d'accélérer tout ce qui est vente. Donc c'est un produit complet qui vous permet de gérer toute votre communication client depuis un seul endroit, puis un seul euh, un seul outil en fait clairement. Euh, donc ça passe dans un premier temps par une bulle de chat qui est déployée sur votre site web, euh, à laquelle donc on peut on peut connecter tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est adresse mail, en fait vraiment cet aspect euh, cet aspect multicanal. Et le plus important, donc, c'est que les fonctionnalités travaillent ensemble. Donc, quand je dis produit unifié, c'est vraiment ce que je veux dire, c'est que les, les fonctionnalités vont travailler ensemble. Donc, par exemple, si vous avez un client qui vient vous parler dans le chat, on va automatiquement, dans la page contact, créer un nouveau contact, admettons. Euh, donc, de toute façon, tout, toutes les caractéristiques, pardon, que je pourrais vous présenter par la suite, il euh, faut garder en tête que tout communique, euh, enfin, toutes les fonctionnalités vont communiquer les unes avec les autres. Euh, donc ensuite, c'est vraiment euh, un produit 100% français, à savoir que l'équipe technique donc se trouve à Euratechnologie à Lille, euh, l'interface est disponible en français, nos contrats d'abonnement, etc. sont tous rédigés en français, donc 100% euh, made in France, quoi. Euh, et on est également donc précurseur dans le domaine du marketing conversationnel. Donc, le marketing conversationnel est en train aujourd'hui de devancer toutes les techniques de marketing, de vente, de support, euh, d'études de marché telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et c'est euh, un peu Xeno, en fait, qui, euh, qui, qui mène cette qui mène danse. Donc, voilà. Mais euh, donc, à savoir que Xeno n'est pas qu'un live chat. Euh, bien sûr, donc ça passe par euh, la boîte de dialogue qui est, qui est déployée sur le site Internet. Mais à ça, on va venir ajouter en fait des fonctionnalités annexes euh, oui Guillaume, c'est bien ça, c'est xenoab.com, le site web. Euh, donc à ça je disais, on va rajouter des fonctionnalités annexes qui s'ajoutent à ce cœur de produit, qui permettent vraiment de gérer tous les aspects des communications clients. Euh, par exemple, on a la prise de rendez-vous. Donc la prise de rendez-vous permet au client de, fait, en fait, de prendre rendez-vous avec votre équipe directement depuis cette boîte de dialogue. Euh, donc en trois en en clics, quoi. Ou depuis euh, donc une page web dédiée, admettons. Euh, donc, L'outil Xeno aussi dispose donc d'une synchronisation avec Google Agenda et avec Outlook pour éviter tout ce qui est superposition d'événements dans votre agenda, etc., pour vraiment faciliter l'échange et la prise de rendez-vous. Euh, on a également donc, une base de connaissances et un chatbot autonome euh, le, la base de connaissances en fait étant le cerveau de votre entreprise, euh, là où on peut stocker tout ce qui est information pertinente à l'entreprise au fonctionnement et toutes les informations que vos clients vont pouvoir aller chercher indépendamment euh, sans même avoir à rentrer en contact avec votre équipe en fait. Le chatbot lui va pouvoir s'appuyer sur cette base de connaissances. Euh, donc au moment où vous êtes indisponible en dehors des horaires de travail, le week-end, etc., il va s'appuyer sur cette base de connaissances pour aller euh, apporter des réponses en fait aux clients donc les réponses les plus pertinentes possibles. Donc, en fait, on va utiliser tout ce qu'on enfin, qu appelle le NLP, donc le Natural Language Processing, euh, et le chatbot en fait, va clairement analyser les mots-clés, les extraire et faire une recherche dans la base de connaissances existantes pour pouvoir apporter la réponse la plus pertinente au client et le plus rapidement possible. Euh, donc, en parallèle à ça, on a aussi une fonctionnalité qui s'appelle le Small Talk. Donc, le Small Talk, en fait, ça marche par défaut avec le produit euh, qui permet en fait, au chatbot de discuter avec vos clients ou vos prospects de choses qui n'ont rien à voir avec l'entreprise justement. Donc tout ce qui est euh, questions type euh, comment allez-vous, quel temps fait-il, euh, comment vous appelez-vous, etc. Le bot va aussi pouvoir faire ça pour ajouter ce côté humain euh, au bot pour pas que le client ait l'impression juste de, vraiment de clairement parler à un robot. quoi Donc voilà, euh, on va aussi pouvoir ajouter des messages automatiques qui vont pouvoir euh, être déclenchés en fait à des moments stratégiques euh, par exemple, si vous voulez éviter un abandon de panier, on va pouvoir euh, mettre en place un message automatique qui va générer une conversation avec le client ou l'empêcher du coup d'abandonner justement ce panier. Euh, si vous voulez que le client reste sur une page en particulier, hop, un message automatique pour déclencher une conversation. C'est vraiment pour donner envie en fait, aux visiteurs ou aux prospects, aux clients euh, à entrer en contact avec vous et démarrer une conversation avec vous. En fait. Donc voilà, tout simplement, on va pouvoir ajouter ce genre de fonctionnalités au produit, euh, donc à la boîte de dialogue déjà existante. Euh, donc, on va pouvoir euh, accomplir plusieurs choses avec Xeno. Euh, donc, par exemple, dans un premier temps, on va réduire les appels entrants. Euh, donc, grâce à notre outil, vous allez pouvoir voir vos appels entrants diminuer de jour en jour. Euh, et je pense que même celles-ci euh, enfin, les équipes de celle-ci pourront en témoigner. Euh, je pense que c'est 80%. C'est ça, vous avez réussi à réduire vos appels, il me semble Oui, exactement. En fait, euh, c'était un, un peu plus complexe que ça, parce qu'on est passé par plein d'étapes. Mais ouais. aujourd'hui, oui, on a, on a réduit énormément les appels entrants euh, Alain vous expliquera comment, mais euh, oui, on, on te rejoint là-dessus. Ça, c'est possible de diminuer presque, presque éliminer les appels en tout. On va aussi donc pouvoir réduire les échanges par email aussi forcément parce que le chat va remplacer les emails. Euh, donc grâce à la technologie de Xeno, euh, on va pouvoir les réduire de, en moyenne donc 48%. Donc les clients vont pouvoir en fait passer directement par cette boîte de dialogue pour vous contacter quand ils sur le site web, ils n'ont pas besoin d'aller chercher une adresse mail, euh, aller sur leur boîte mail, envoyer un mail, attendre que vous répondiez, ils vont pouvoir avoir leur réponse euh, instantanément en fait. On va pouvoir également booster tout ce qui est productivité euh, forcément avec un outil collaboratif qui est tout en un. On va pouvoir gagner du temps sur tout ce qui est communication client. Euh, donc grâce à la, au chatbot intégré, notamment, on va pouvoir automatiser certaines tâches, euh, tout ce qui est support client, tout ce qui est euh, marketing, etc., pour ensuite permettre à l'équipe de devenir plus productif. Et dernièrement, on va forcément pouvoir booster les ventes grâce à la communication synchrone et asynchrone. Donc, on va pouvoir être présent quand les clients ont besoin de nous. et On va pouvoir diminuer les abandons de panier, admettons, grâce à la bulle de chat et les messages automatiques. Voilà. Euh, donc ensuite, bah forcément, à ça, pour rendre l'outil encore plus puissant, on va pouvoir le connecter à un CRM. Euh, donc, en fait, ça, ça va surtout permettre à vos clients de, de, de vivre une expérience en fait, plus riche et unifiée euh, grâce à l'interconnexion en fait, avec un CRM on va avoir une utilisation fluide de Xeno. Donc, on va avoir un transfert bidirectionnel pardon, entre Xeno et votre CRM. Euh, votre CRM en fait, va se tenir à jour automatiquement avec les informations que vous allez récolter dans une conversation Xeno. Et on va pouvoir donc afficher tout ce qui est information euh, du CRM dans Xeno. Donc voilà, tout ce qui est information récoltée lors des conversations Xeno sont envoyées dans votre CRM euh, directement sur la fiche client concernée. Et ensuite, euh, en fait, on va pouvoir également envoyer de l'information du CRM pardon, vers Xeno. Donc, les informations du client que vous avez dans votre CRM seront affichées dans les conversations Xeno. Vous allez avoir la main dessus euh, à tout moment. Vous allez pouvoir jeter un œil dessus et savoir tout ce qu'il qu y a à savoir en fait, sur la situation de votre client, tout simplement. Euh, donc, voilà, ça, c'est un peu pour le produit Xeno. Euh, Alain, si tu veux peut-être expliquer euh, de ce fait l'interview, euh, enfin, l'article que tu as écrit, je pense. Ouais, <rire> qu'on va bientôt publier, euh, je pense dans la semaine, et on, on vous enverra à tous ceux qui assistent au webinaire le, le lien vers cet article qui est un peu un, un retour d'expérience, notre implémentation euh, de Xeno et du live chat de manière euh, générale euh, chez celle-ci. Euh, C'est quelque chose qu'on a mis assez de temps à mûrir, parce que euh, il, y a, il y a déjà euh, 6-7 ans, on utilisait déjà le live chat sur des, des interfaces à l'époque. Euh, mais on a toujours vu ça d'une manière plus commerciale, c'est-à-dire qu'on voyait ça plutôt comme une manière d'acquérir des prospects depuis notre site vitrine. Euh, mais on a toujours euh, eu un petit peu peur de le déployer dans notre produit, dans le ci que les gens utilisent, donc le logiciel. Euh, par peur du volume et de la capacité des équipes à pouvoir répondre. Donc, euh, on est resté pendant longtemps assez traditionnel, euh, c'est-à-dire qu'on avait un numéro de téléphone qui était vraiment affiché partout sur le site euh, et un système de tickets par email qui générait une centaine d'appels entrants et 200 tickets par jour, donc euh, en volume assez soutenu, avec une équipe euh, de 7-8 personnes euh, derrière pour, pour gérer ça et... Euh, euh, avec le temps, on a, on a constaté que ça devenait vraiment compliqué, puisque euh, on a une base de clients qui augmente rapidement. Euh, et c'est très, très difficile de générer et de gérer les flux entrants du téléphone. Euh, il y en a certains des pics qui sont prévisibles, genre le lundi matin mmh. ou le vendredi après-midi dans l'autre sens. Euh, ça, c'est des choses qui sont faciles à deviner, mais il y a des moments comme ça dans l'après-midi, tout d'un coup, vous avez 10 lignes qui sonnent, vous avez 5 personnes pour répondre. Euh, et là, c'est vraiment, euh, bah, très décevant pour le client qui attend euh, peut-être 5 minutes au téléphone euh, pour finalement euh, tomber sur quelqu'un et c'est pas le bon interlocuteur et repatienter, enfin euh, voilà, on sentait que c'était euh, euh, ni bon pour nous et ni bon pour nos clients euh, et que ça serait pas scalable euh, avec la croissance qu'on avait, euh, donc on a décidé de vraiment se lancer dans, dans, dans la mise en place d'un live chat, euh, c'est vrai que nous ce qui nous retenait un peu c'est qu'on avait peur que ce soit un canal qui s'additionne aux autres c'est-à-dire de rajouter du chat et d'avoir toujours autant d'appels et autant de tickets euh, c'était un peu le, le, le, la, la crainte qu'on avait euh, et en fait ça s'est pas du tout matérialisé comme ça euh, d'abord parce que ça a été très facile à mettre en place puisque bon, ça c'est et pour les outils un peu similaires de live chat ça s'installe très facilement hein. il y a juste un code à mettre la petite bulle apparaît et hop vous pouvez parler vous pouvez parler au client euh, et ça, je pense que tous ceux participants au webinar, qui utilisent celle-ci on, on, on le connaissent et en ont pris l'habitude, hein, puisque euh, vraiment tous nos clients nous parlent à travers ce canal maintenant. Euh, mais c'est vrai que là, enfin, vraiment de manière quasiment instantanée, je dirais peut-être quasiment d'une semaine sur l'autre, euh, on a complètement tardi euh, l'entrée de téléphone, alors pas complètement, mais vraiment très très significativement, euh, et de la même manière sur l'étiquette les par email, sachant que euh, le ticket par email, surtout sur des problématiques techniques d'utilisation d'un site comme celle-ci, donc d'un logiciel, c'est vraiment pas idéal, parce que euh, voilà, souvent, pour une question simple, on est obligé d'envoyer des précisions, de client répond, enfin, ça peut vite prendre euh, une heure ou deux, si ce n'est 24 heures, euh, pour avoir vraiment, littéralement, quelque chose qui se gère en, en 30 secondes, euh, quand c'est en chat en direct, sachant qu'un chat, on peut également partager des, des captures d'écran, euh, des liens vers des fonctionnalités dans le logiciel, euh, évidemment des liens vers la fac, puisque vous l'aurez compris, dans la présentation de Grèce, euh Zeno gère aussi la documentation, donc c'est utile, effectivement, comme expliqué Grèce pour le bot, mais c'est utile même au quotidien pour les équipes pour pouvoir facilement partager, euh, partager des articles avec nos clients. Euh, et donc, voilà, et... Euh, même si au début, euh, ça a été un peu euh, transformateur pour nos clients qui étaient vraiment très, très habitués à ce support téléphonique, euh, très habitués à râler dessus aussi, d'ailleurs, euh, au passage. Euh, on a eu une, une phase de quelques mois d'explication où vraiment, euh, euh, voilà, il a fallu les, les, les convertir à l'outil. Ça peut vous arriver, donc il ne faut pas voir ça comme un, euh, voilà. Et une fois que le client a, a pris goût au chat, euh, on constate que, que, que voilà, il il n'y revient pas, il faut savoir que euh, le but n'était pas d'arrêter de téléphoner, euh, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ah, on a baissé les appels en 30, 80%, voire plus, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, mais on a surtout, ce euh, n'est pas pour autant qu'on n'appelle plus nos clients. Mais disons maintenant, on le fait avec la, le confort de le programmer avec eux en chat, et donc c'est-à-dire que plutôt que de faire attendre 10 minutes sur un, un standard vocal, euh, il va être appelé au bon moment, au moment qu'il a choisi, qui peut être 5 minutes après, hein, euh, par le bon interlocuteur, c'est-à-dire euh, le spécialiste de, de l'email, si c'est un problème d'email, l'ADV, euh, si c'est un problème de compta ou d'abonnement, etc., etc. Donc voilà, donc au global, euh, c'est vraiment un outil qui... qui enfin, je pense que quand on va en arrière et, et, et Anthony était dans ces mmh. services-là au, au départ, euh, je pense que vraiment, euh, à la fois au niveau de la qualité du travail qu'on fournit et à la fois à la qualité de... de, de de vie de nos équipes le, le, le gain de, de, de, de qualité de vie, de plus avoir ces, ces, ces périodes de pointe, de stress et d'être beaucoup plus euh, euh, réactif et efficace et puis avoir ces boucles de mails qui parlent dans tous les sens euh, bah, font que, que je pense que, que pour nous et comme pour nos clients euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment transformateur euh, encore une fois c'est très facile à, à mettre en place, peu importe que vous ayez un site e-commerce, effectivement c'est un business ce très commun, mais je dirais que même si vous avez un site euh, comme nous, une application ou un site sur lequel vos clients ont l'habitude d'aller, euh, si vous leur donnez ça comme point d'entrée, je ne doute pas qu'ils qu en seront satisfaits. Ouais, complètement. Et si je peux appuyer les propos d'Alain, euh, aujourd'hui, si on doit faire un, un état des lieux, euh, en l'occurrence, j'étais dans l'équipe, moi, au, au moment où on prenait les appels sur du euh, je vois aujourd'hui comment fonctionnent nos équipes. On a donné du confort à nos équipes parce qu'ils peuvent gérer leur chat. Euh, sans avoir ce téléphone qui sonne constamment. Euh, ils programment les appels sortants, donc ils sont, ils sont vraiment dans le confort, pour répondre à des problématiques techniques ou autres euh, dans, dans le confort d'un rendez-vous programmé avec un client qui est rassuré, parce qu'on lui a proposé un rendez-vous immédiatement, euh, et on n'oublie pas la partie commerciale, quelquefois on a ce retour en disant « Oui, mais hein, chat live c'est bien pour du support, mais commercial, comment ça fonctionne ?» Nous aujourd'hui, on peut taguer euh, nos, le service commercial, le service CSM si on a besoin euh, par exemple de, de, de plus de fonctionnalités chez celle-ci très facilement, eux peuvent répondre immédiatement à un client, même s'ils si sont sur une autre tâche ça prend 30 secondes à dire je vous rappelle dans les minutes qui viennent où on prend un rendez-vous euh, c'est vraiment efficace sur les deux, sur les deux plans euh, nos clients sont extrêmement satisfaits on le voit, on a des enquêtes de satisfaction euh, sur Xeno le taux est juste euh, formidable euh, donc nos clients sont contents on a donné du confort à nos équipes et on n'a pas oublié la partie commerciale. Donc c'est vraiment un, un pari gagnant euh, qui a mené Alain sur sur le chat, euh, aujourd'hui pour Selfie. Ouais. On a plus de 90% de, de clients qui sont satisfaits de la réponse qui leur est apportée par, par chat. Donc euh, c'est vraiment euh, très, euh, très agréable de, de savoir que, que, que les clients sont satisfaits de, de cet aspect qui est fondamental, sachant qu'en plus euh, on a un produit qui euh, complexe, mais complet, on va dire. <rire> Il y a beaucoup de choses à expliquer dans cette suite sur la facturation et tout ça. Et Effectivement, je pense qu'on le fait mieux et plus rapidement avec Zéline. J'ai encore un point abordé avec vous, c'est comment nos deux solutions communiquent. Aujourd'hui, on l'a dit quand on a parlé de notre cahier des charges, nous, on voulait absolument avoir une solution qui communique avec celle-ci. Grace l'a dit, elle commercialise aujourd'hui une solution Xeno. Euh, qui, qui, qui, qui communique. Donc, c'est vraiment aujourd'hui le maître mot pour les solutions SaaS. Euh, donc, évidemment, il y a un lien entre Xeno et celle-ci. Euh, quand vous recevez un chat, vous identifiez tout de suite euh, le contact dans celle-ci. Vous savez qui vous avez en face de vous. Euh, vous avez euh, son nom, son adresse mail, euh, sa société. Vous avez un lien cliquable pour ouvrir celle-ci en parallèle, euh, pouvoir retrouver les informations pour répondre au mieux à son besoin. Euh, vous avez également une historisation qui va se passer dans votre compte celle-ci où vous allez retrouver en fait le lien du chat cliquable pour récupérer euh, pour récupérer le chat et voir quels quels ont été les échanges ça veut dire que moi par exemple je suis plus sur le support aujourd'hui mais si demain j'ouvre une fiche client je peux voir qu'il y a eu des échanges avec le support sans forcément ouvrir Xeno. donc euh, alors, on vous donne vraiment un confort d'utilisation un lien entre nos deux solutions euh, qui, qui va encore évoluer on va vous en donner toujours plus parce qu'on est convaincu qu'aujourd'hui c'est euh, l'une des solutions, l'un de nos partenaires qu'il faut pousser auprès de nos clients parce que nous, on envoie les bénéfices aujourd'hui. Pour préciser, c'est vraiment, il euh, n'y bah, a pas besoin de, de technique ou quoi que ce, quoi que ce soit. Hein. Quand vous créez votre compte sur Xeno, vous avez euh, une, une petite marketplace avec différentes applications. Ceci, vous connectez les deux et c'est parti, ça marche comme par magie, il n'y a pas de Zapier ou autre à, à mettre en place. Et d'ailleurs, ben, Anthony est en train de vous la présenter. Alors, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à visiter la, la marketplace de celle-ci. Vous pourrez le lien dans Twitter sur notre site web. Et en fait, il recense toutes les, les intégrations possibles avec celle-ci. Et notamment celle de Xeno, vous verrez qu'Anthony a pris une petite vidéo qui se trouve en bas de la page, qui présente de manière très concrète, là pour le coup, vraiment avec les interfaces, comment ça se passe dans celle-ci et et Xeno euh, sont connectés. Ouais, exactement. Sur Marketplace, celle-ci. Est-ce euh, que tu avais quelque chose à ajouter, Grace ou On peut passer aux questions. Euh, non, je pense qu'on a tout vu. Euh, je vraiment, vous avez vraiment expliqué, du coup, le but de Xeno, vraiment de faciliter donc, la vie en fait, de, de, de l'équipe de support et la vie des clients. En fait. enfin, vraiment, c'est les deux buts principaux, enfin, principaux pardon, de Xeno. Euh, c'est vraiment de, de faciliter tout ce qui est échangé avec les clients et surtout euh, donner un confort ouais, un confort de vie en fait, à l'équipe, de support surtout. Voilà. Écoutez, je vous propose de, de nous poser les questions. Donc, vous passez sur le chat, vous nous posez toutes vos questions et euh, on va pouvoir y répondre avec Grace et Alain. Pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est Constance. Euh, alors, pour répondre à, à Guillaume, bah, comme je viens de le dire, en fait, ça s'intègre côté Xeno. Euh, et voilà, donc c'est comme un module dans celle-ci, mais c'est dans leur euh, outil à eux, euh, okay. côté Xeno que ça se passe. Euh, ensuite, pour la question de est la différence entre celle-ci et Xeno, je suis un peu perdu. Euh, en fait, euh, Xeno est vraiment un outil conversationnel pour gérer les conversations, alors que celle-ci euh, est l'outil CRM qui va vous permettre de gérer la, la, la relation commerciale, c'est-à-dire l'opportunité... Euh, faire le devis, faire signer le devis, créer la facture. Alors, il peut y avoir une confusion, c'est peut-être à ça que vous faites allusion avec notre module de support. Il faut savoir que, historiquement, celle-ci commercialisait un module de support par email, mail euh, qui est toujours euh, disponible et qu'on met plus trop en avant. Euh, on l'utilise, nous, d'ailleurs, toujours pour euh, notre e-mail de contact, mais il y a trop peu d'e-mails qui arrivent dessus, c'est peut-être une, une quinzaine par jour. Euh, voilà. Euh, en fait, Xeno fait les deux, euh, le fait mieux, euh, très clairement. Euh, donc voilà, Donc on pense que si vous avez une équipe, dès que vous avez 5, 6, dix personnes qui sont susceptibles de répondre euh, à, à des clients sur des sujets variés, euh, vraiment Xeno connecté à celle-ci est, est, est une meilleure solution, même si dans le passé, effectivement, on a proposé une fonctionnalités mais encore une fois, que sur de l'email, donc euh, un peu limité avec les limites qu'on qu a exposées plus, plus en avant dans la présentation. On a également une question d'Olivier, je vais me permettre d'y de, de, répondre, euh, par rapport à nos tarifs. Donc oui, en effet, il y a déjà euh, une offre en place. Ça veut dire quand vous êtes utilisateur CELSI et que vous allez chez Xeno, euh, vous aurez une offre de mémoire, c'est 20% sur les trois premiers mois d'utilisation, euh, à, à confirmer avec Grace. Il y a également, euh, à l'inverse, euh, des clients Xeno qui veulent utiliser le CRM, la facturation, la comptabilité chez Celci. Euh, nous, on a une offre de 20% du montant total de votre première année. Donc vraiment une offre très attractive vous puissiez essayer et adopter celle-ci. Est-ce que c'est bien ça, Gris C'est bien ça, c'est ça. C'est 20% sur les trois premiers mois. Euh, à savoir, bah, je vais en profiter pour répondre du coup à une autre question. Donc, Quel est le coût de mise en place de Xeno euh, En fait, les moins 20% vont venir s'appliquer sur le plan que vous avez choisi. En fait, on a deux plans. Euh, nos fonctionnalités sont donc réparties sur ces deux plans. Un premier plan donc, qui commence à 59 euros par mois et le deuxième donc à 159 en fonction des besoins de, de l'entreprise, forcément. Euh, et ensuite, je réponds à la dernière question. Le robot conversationnel est bien intégré euh, donc dans le deuxième plan. Donc, si vous avez besoin du robot, ce sera le deuxième plan. Il fonctionne par défaut euh, donc le small talk, ce que je disais tout à l'heure, donc la discussion qui, euh, qui est à part dans l'entreprise, ça c'est inclus, ça fonctionne par défaut, et ensuite ça se base donc, sur la base de connaissances qui sera à rédiger, ou on peut l'importer si vous en avez une existante déjà. Voilà. Euh, N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, j'ai vu également passer une question sur les, les tarifications, euh, le fonctionnement de celle ci alors nous celles-ci, on est, on est sur vraiment du très simple, euh, on vous propose deux bases outil CRM, euh, qu'on va vous proposer à l'utilisateur. Deux utilisateurs minimum, ensuite vous en ajouter autant que vous voulez. Donc, la tarification dépendra du nombre d'utilisateurs. Et ensuite, vous pouvez ajouter, autre, ajouter pardon, notre outil de facturation et de comptabilité. Euh, on a sur notre euh, site internet euh, go.celsi la possibilité d'un simulateur euh, extrêmement simple à utiliser et qui peut vous donner facilement le tarif. Combien vous coûtera celle-ci euh, pour, euh, pour votre société Euh, pour répondre à, à Guillaume, parce que du coup, nous, on a migré toute la, la, la fac celle-ci sur Xeno, qui est quand même, euh, pour ceux qui la connaissent, euh, la fac celle-ci, c'est vraiment un mammouth, hein, je ne sais pas combien il y a d'articles dedans, mais c'est vraiment très, très, euh, un, un gros morceau. Et effectivement, euh, les études de Xeno l'ont apporté depuis notre ancienne fac. Euh, mais bon, après, je dirais qu'au fil de l'eau, euh, bah, c'est une une interface assez agréable à utiliser où on peut facilement rappeler des catégories, des sous-catégories éditer des articles, mettre dedans des photos, des vidéos euh, Voilà, Mais de toute façon, si vous voulez voir à quoi ça ressemble c'est pas dur, en fait help.celci.com parce que vous voilà, verrez nativement ce qui se passe dedans, sachant que c'est aussi dans cet espace qu'on peut mettre des, des prises de rendez-vous, ce genre de choses comme on parlait en Grèce au départ c'est bien ça, c'est ça donc, comme Alain disait, on va pouvoir ajouter des catégories, des sous-catégories. Euh, on va aussi pouvoir mettre ça, en fait, à, à l'image de l'entreprise, tout ce qui est personnalisation, donc euh, incorporer le logo, les couleurs, du coup, de l'entreprise, de la boîte de dialogue pour que ça fonde, en fait, bien avec, forcément, votre charte graphique. Euh, et puis, on va pouvoir l'alimenter en fonction de... de de l'avancée en fait de l'entreprise tout simplement donc si on a une un nouvel article à écrire c'est très facile à faire euh, là on a un rédacteur enfin un éditeur en fait d'article qui vous permet d'avoir un, un un aperçu en direct en fait de, de ce à quoi va ressembler l'article quand il sera publié euh, Alain disait on peut ajouter des images des vidéos des liens euh, vraiment c'est ça vous permet vraiment de, de, de tout voir euh, et c'est voilà c'est ce, très personnalisable alors, pour répondre à, à Guillaume, euh, qui n'est pas impressionné par suite celle ci, alors il faut savoir que nous, suite qu'on a en, en heure d'ouverture, euh, la top priorité, euh, c'est vraiment de mettre le client en relation avec un avec un conseiller. Donc on n'utilise pas ces notions de, euh, de bot dans la de, voilà de, de, et c'est un choix technique de notre part, euh, parce qu'on sait que nos clients préfèrent veulent avoir un humain le plus rapidement possible, donc on fait en sorte que ça soit le cas c'est vraiment un choix, euh, voilà, et après, euh, bah, vous pouvez configurer, ça peut être mieux ça, oui, bah, il suffit de créer un compte sur Zeno et de le tester, j'ai envie de dire, euh, voilà, euh, et pour répondre à Franck, euh, oui, euh, pour la première partie, c'est exactement ça, euh, pour la deuxième, c'est en cours. Ça va arriver, là, c'est ben, Grace, je crois que c'est en… C'est ça. Euh, on est en train de travailler, du coup, euh, on ajoute des choses à, à l'intégration, donc euh, xeno celle-ci, xeno euh, Et justement, ça, euh, ça en fait partie. Donc, la deuxième partie, c'est la création de fiches prospects. Ça, c'est euh, si jamais euh, le contact est inconnu. Ça, c'est en cours. Euh, donc, euh, dans un délai d'une cinquantaine de jours, ce sera en production. Donc, on est en train de peaufiner et de, et de tester tout ça. Ce qu'il qu faut savoir, hein, c'est que quand vous avez un, un, un prospect qui arrive, qui est, qui est inconnu, ben forcément, euh, euh, ni Xeno, ni nous, ne sommes magiciens, donc on ne veut pas donner son email, euh, ni, ni ses coordonnées tant qu'il ne les a pas donnés. Euh, donc, effectivement, les automatismes et le bot de Xeno euh, euh, vont essayer de lui demander ses coordonnées. Il euh, faut savoir que quand vous avez un opérateur en face, vous avez aussi des commandes très pratiques dans Xeno pour euh, demander à la personne son numéro de téléphone ou son email. Mm -hmm. Euh, et du coup bah, si le remplit c'est aujourd'hui sauvé dans le Xeno donc il faut être bien clair, vous ne perdez pas l'info euh, voilà. et très prochainement euh, ça, ça fera en parallèle une fiche une fiche prospect euh, dans ce qui, effectivement. sans oublier qu'on a quand même cette facilité d'attribuer de, de, un chat à qui on veut dans la société donc c'est aussi très facile d'attribuer euh, un inconnu euh, quelqu'un qui ne serait pas identifié au moment où il, il remplit son chat euh, à un service commercial pour avoir un discours un petit peu différent on peut le faire vraiment très facilement. On a répondu, je crois, à la plupart de vos questions. Alors, euh... voilà. ça, c'est une question pour euh... um... non mais je pense que oui. Oui, alors on a des applications donc mobiles, donc applications iPhone, applications Android, on a également une application euh, Windows euh, Desktop aussi. Euh, donc vous trouverez ça dans les dans les App Stores respectifs. Hein. On a ça, en fait, on va avoir accès à tout ce qui est conversation, répondre directement depuis le portable, euh, recevoir du coup tout ce qui est notification sur le portable également, donc les notifications natives, euh, pour pouvoir être euh, tout simplement notifié dès qu'on a une nouvelle conversation, dès qu'on a un message, quoi. On est pile dans les, dans les 30 minutes. 32 minutes, on a dépassé un tout petit peu. Euh, N'hésitez pas à nous poser d'autres questions euh, passées par Xeno, passer par le chat celle-ci. Euh, Posez-nous des questions, on sera ravis d'y répondre. Le euh, webinar sera euh, possible de le revoir euh, à partir du moment où vous êtes inscrit euh, sur, sur Livestorm. On le mettra également sur notre chaîne YouTube. Donc vous pourrez tout à fait le revoir. Euh, voilà, on sera disponible de toute façon euh, du côté Xeno et du côté celle -ci. Je vais juste répondre à la dernière question de Guillaume. Euh, ouais. Sur celle-ci, en effet, on a euh, une notion de test gratuit. Vous pouvez être totalement autonome sur la mise en place de celle-ci. Je vais laisser Grace pour la partie Xeno. Ouais, euh, sur Xeno, on a également un essai gratuit. Donc, on a 7 jours euh, d'essai gratuit où vous pouvez tester euh, toutes les fonctionnalités de Xeno et, et tout configurer. Quoi. Ok, génial. Bon, merci beaucoup, merci Grace, merci Alain euh, pour ce webinaire. Euh, je vous dis je vous dis à tous, au revoir et à très bientôt. À bientôt. Très bonne journée, au revoir tout le monde.